Bonjour Betty, comment vas-tu Ah bah écoute, ça va très bien Nathalie, et toi même Ouais, super, impeccable, il fait beau, donc euh, voilà, ça veut que aller. <rire> Exactement, nous aussi. <rire> ah bah c'est parfait. Euh, alors, première question, euh, quel est ton parcours euh, avant la formation Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais actuellement alors avant, ben, j'ai fait euh, divers petits boulots, euh, j'ai travaillé en usine quand euh, j'ai commencé à avoir mon premier, j'ai fait du ménage chez les personnes âgées, enfin divers, on va dire, euh, petits jobs. Et puis euh, j'ai eu ben, mon troisième enfant, donc ma, ma petite puce qui a 7 ans actuellement. Euh, je suis restée à la maison et puis en enchaînement j'ai eu mon fils, mon dernier, qui a eu 3 ans. Donc du coup, je suis sans activité, on va dire, je suis à la maison, donc depuis à peu près sept ans, voilà. Et là, mon dernier qui va rentrer à l'école à la rentrée, donc je ne voulais pas repartir dans un milieu professionnel où que, enfin, que j'avais un patron au-dessus de moi, quoi. Ni je n'avais voulais... pas envie de repartir à l'usine comme j'avais déjà fait, ni dans le ménage. J'étais aussi assistante maternelle. Voilà, c'était trop mon envie en fait puis bon j'ai quand même 42 ans donc euh, j'ai plus autant la patience on va dire avec les enfants qu'avant, bon avec les c'est différent mais voilà je me voyais pas partir de ce domaine là et euh, pour les ongles en fait euh, ça faisait déjà un sacré moment que je les faisais sur moi mais uniquement sur moi et je me suis dit ben pourquoi pas lier on va dire ma passion en fait pour les, les ongles et puis d'en faire mon métier parce que je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de, de personnes qui faisaient euh, cette activité. Et je me suis dit, bah pourquoi pas moi quoi. Donc euh, ça fait quand même six mois que j'ai eu mûrement le temps de réfléchir, de, de regarder les, les formations qui se faisaient euh, donc à distance. Moi c'était plutôt à distance que je voulais par rapport à mes deux enfants que je garde. Euh, donc, euh, j'ai pris le temps de regarder sur internet et, euh, et je suis tombée sur une de tes vidéos. Et en fait, j'en avais vu d'autres, hein, euh, je m'étais déjà renseignée au niveau des prix, des formations et tout ça. Et quand je suis tombée sur ta vidéo et que je t'ai vue euh, parler de, de ton activité, de tes formations, de et je ne sais pas, j'ai eu un déclic, c'était euh, tellement souriante, tellement épanouie. Euh, enfin, tu, tu parlais en fait de ce métier-là tellement avec passion. En fait, voilà, c'était étais un peu comme moi. En fait, ton métier, c'était ta passion. Et donc, en fait, je me, je me suis reconnue en toi et, et je me suis dit, voilà, c'est vraiment celle-là qu'il me faut et pas une autre. Donc, bah, du coup, euh, c'est vrai que financièrement, bon, euh, J'y arrivais pas, hein, c'était un petit coup pour moi, vu que je suis au RSA donc c'est quand même assez compliqué au niveau du budget. Euh, j'ai demandé une aide financière donc, qui m'a été refusée, j'ai dit c'est pas grave, tant pis. Ça m'a été refusé, je vais pas m'arrêter devant ça. Mon compagnon m'a dit écoute Betty, c'est vraiment ce que tu as envie, fais-le. Donc eh ben, j'ai sauté le pas. Et, et voilà, donc euh, au niveau du budget, je me suis débrouillée euh, et ça me convient totalement et je m'épanouis de jour en jour, euh, je prends un plaisir infini en faisant ces pauses et, et les personnes à qui je les fais me disent « mais tu es tellement minutieuse, tellement attentive, tellement consciencieuse que on sent que pour toi c'est pas un métier, c'est plus une passion en fait ». Donc, euh, voilà, je, je m'épanouis, quoi. Voilà, tout à fait. Waouh, c'est génial Félicitations, bravo, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui auraient baissé les bras à, à la première difficulté. Et toi, tu n'as pas cherché d'excuses, au contraire, tu t'es dit « j'ai peut-être pas les moyens, mais je vais essayer de trouver les moyens parce que je veux vraiment le faire ». Et pour ça, vraiment, je te félicite, parce que comme dit, il y en a très, très peu qui l'auraient fait. En plus avec des enfants en bas âge, euh, ah. donc vraiment vraiment félicitations, c'est super, c'est génial. Ah, C'était très compliqué, mais voilà, mon compagnon m'a dit voilà, c est, c est, ça te tient à cœur, et il le voyait bien. C'est vrai que quand j'ai eu un moment où c'est que j'ai baissé les bras et que j'en ai voilà, j'en ai pleuré parce que franchement voilà, j'y croyais en ce projet et puis quand on vous avez un refus quand euh, vous croyez en projet et qu'on vous refuse euh, quelque chose, alors que c'est pour avancer, hein, justement, dans un milieu professionnel et non pas rester à la maison sans rien faire, euh, j'étais très déçue par rapport à ça et très en colère. Mais bon, j'ai surbondi, j'ai été aussi soutenue par euh, mon compagnon, aussi qui, qui était là, toi, et qui m'a dit, non, il ne faut pas baisser les bras, il faut que tu le fasses et euh, de l'instant, tu vas y arriver. Donc voilà. Mais il y a aussi le fait d'être soutenue, je pense aussi. Mmh aide beaucoup euh, quand commencer cette activité euh, il faut être soutenu donc d'une part j'ai été soutenu donc par mon compagnon mais aussi actuellement je suis aussi soutenu par le groupe dont on fait partie quand euh, on rentre dans la grande famille yornène euh, ouais. voilà et euh, donc ça aide énormément voilà c'est vrai que ce groupe est vraiment incroyable. On n'est vraiment que des filles bienveillantes sur ce groupe. Et ah ouais. d'ailleurs, j'ai l'impression que, que même les filles qui à la base étaient un peu négatives ou quoi, deviennent à force, vu qu'elles sont dans un groupe tellement positif, tellement, ah ouais. euh, tellement chaleureux, tellement tout, ben, qu'elles changent d'elles-mêmes. Et puis que, que finalement, ben, on n'est vraiment que entre filles extraordinaires. Enfin, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Ça me fait vraiment ah très très plaisir. Et... Et pas que, que filles, il y a Aurélie ah aussi, oui, Aurélien Ah oui, Aurélien aussi, c'est vrai, on ne va pas l'oublier. Hein. On n'est plus des filles maintenant, il y a un garçon avec C'est vrai, nous. Et du coup, c'est devenu Donc, notre bon. mascotte et puis on dit à chaque fois « Coucou les filles et Aurélien ». Exactement, ça. exactement. Voilà. C'est sympa, non mais c'est vrai qu'on est une grande famille et… Et qu'on n'a pas peur de, de, de poser des questions quand il y a quelque chose qui qui, qui nous, voilà, on, on a un petit peu perdu. Moi notamment j'avais une petite question, je j'ai pas hésité à la poser. Les filles m'ont répondu. Voilà, je savais quoi faire. Voilà, on n'est pas on n'est pas toutes seules face à, à, à nos, nos questions. On est voilà, on, on pose des questions, on a des réponses et et, et c'est super quoi. Voilà. C'est même pareil pour les corrections, euh, on, on a un doute, on ne sait pas si le bon bébé est placé, ou, enfin, peu importe. On poste nos, nos photos et tout de suite, voilà, on, on sait où c'est qu'on en est, on n'est pas perdu, on ne va plus dans l'inconnu. <rire> Exactement. Voilà. Oui. Et, et c'est pour ça aussi que tu voulais pas faire de formation en centre pour pas être seule après ou ça n'avait rien à voir Ou c'était plus une question vraiment financière ou de te déplacer, tout ça et eh ben, eh ben c'était un groupe, c'était un mix de tout en fait. Je ne voulais pas premièrement donc euh, bah, me déplacer à cause de mes loulous, c'était compliqué. Donc je voulais vraiment le faire à, euh, chez moi. Donc avancer donc euh, voilà, mais à, à la maison. Donc ce qui j'ai retrouvé dans ta formation. Euh, au niveau aussi du coup, donc là c'est pareil, je me suis retrouvée aussi. Et puis euh, aussi le fait d'être toute seule quoi, dans l'inconnu quoi de ne pas pouvoir poser des questions parce que là, on, voilà, certaines formations, où tu fais ça sur une semaine. D'ailleurs, tu n'as aucune base. quoi. Es, c'est vraiment le strict minimum. On va dire ça comme ça. Il te refilent un, un diplôme. Hein, voilà. J'appelle ça refiler, hein, il y a Donc, euh, donc il te redonnent voilà, un diplôme. Et en fin de compte, bah, voilà. Et puis après, c'est débrouille-toi. Euh, mm. Tu es en panique. Tu, tu, tu hésites à faire sur une cliente parce que tu te dis, oh mon Dieu, je ne vais pas savoir. Tadis que là, non, pas du tout, tu vas à ton rythme, tu fais au fur et à mesure et après tu te lances au fur et à mesure. Et après tu prends confiance en toi, quand tu as des questions, ben, tu les poses sur le groupe, il n'y a pas de problème. Et au moins, tu es, voilà, es soutenu, tu es, es soutenu tout au long de ton parcours. Et quand vraiment, c'est un peu comme un oisillon, hein voilà quand il est dans son nid, donc il est avec de la grande famille, euh, Yornel, toi et puis bah, une fois qu'il a réussi à, à prendre confiance en lui qu'il est assez mature assez grand il se met au bord du nid et s'envole tout seul ouais, voilà exactement. et bien bah, ça un petit peu l'image que j'ai en fait de la famille et de l'urnel et un peu de ta formation c'est un petit peu ça en fait ouais exactement, voilà. c'est vrai que chacune a la possibilité d'avancer à son rythme et surtout de commencer ah. la formation dès qu'elle s'inscrit et ça je trouve ça génial aussi parce qu'on n'a pas besoin ah. d'attendre une certaine date pour commencer, souvent on est super enthousiaste, on s'inscrit à la formation on voudrait l'avoir tout de suite et là c'est le cas en fait, on s'inscrit et cinq minutes plus tard oh, hop, oui. on est sur la plateforme et on commence à regarder les vidéos et c'est ah. Bon, ah, ce c'est ce que j'ai fait la première fois hein. ouais. <rire> et en général là on regarde toutes les vidéos et on se dit D'accord, <rire> il y a du travail. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Bah, puis c'est pas mal aussi ce que tu fais de pas tout mettre euh, en premier temps. Oui. Tu as là, toute la, la partie, en fait, théorique. La première semaine, donc on a le temps d'assimiler quand même les choses, enfin les vidéos, parce qu'il y a quand même un sacré boulot, hein, quand même, pour connaître. Et puis il faut, faut tout assimiler, hein, surtout quand ah oui, euh, on n'était pas dedans avant, quoi. Donc moi j'ai appris énormément de choses, parce que je les faisais sur moi, mais très très mal, donc euh, c'était une catastrophe. Et, euh, et une semaine après, tu as quand même la deuxième partie, et donc tu as quand même le temps de tout assimiler, voilà. Et quand tu ouais. fais tes pause, eh ben, tu as le temps de remettre les vidéos, tu fais pause, tu regardes si toi tu as bien fait ton travail, si ça correspond bien à la vidéo que tu as mise, et puis tu remets, voilà. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui, me, qui, qui était pour moi, qui, qui était adapté pour moi. Et, et voilà, donc je n'ai pas hésité. Quand, euh, ouais. Et je ne suis pas déçue, mais alors du tout, du tout quoi. Ouais. <rire> C'est génial. D'ailleurs, je le conseille, parce que je fais partie de certains groupes d'ongles et quand il y a des personnes qui disent que vous ne connaissez pas des formatrices, ah ben bah tout de suite, je cite ta formation <rire> sans hésitation. Donc voilà. C'est vrai que vous êtes très très nombreuses à le faire et franchement, ça me fait mais hein, Voilà, ça me fait super plaisir parce que je me dis, bon, c'est voilà, hyper gratifiant pour moi, pour le travail que je me suis fait, parce que ça a été un sacré travail. Euh, de faire cette formation et toutes les autres, puisque j'en suis à cette formation en un an et demi maintenant, donc c'est ouais. pas mal, mais euh, ouais. Ouais, effectivement, c voilà, ça fait vraiment super plaisir, et c'est aussi pour ça que vous êtes de plus en plus nombreuses dans la formation, parce que vous êtes ma, ma meilleure pub, et c'est pour ça aussi que, que les témoignages sont importants. Exactement, mais ça c'est comme pour les pauses, euh, moi personnellement je ne fais pas de pub, je ne mets pas d'annonce, ma publicité c'est juste le bouche-à-oreille. Euh, j'ai commencé comme ça avec une pause, elle en a parlé à une de ses copines, la copine a parlé à la voisine, la voisine en a parlé à sa nièce, la nièce en a parlé à sa maman, sa maman <rire> voilà. Donc euh, Et tu vois ce week-end, ben, j'ai fait la tante, j'ai fait la nièce et puis maintenant je vais faire la maman de la nièce plus sa petite fille donc ah ouais. euh, tu vois je, ouais euh, c'est vraiment le bouche à oreille que voilà donc euh, moi je suis très, très contente. Ouais. Et c'est vrai que vous êtes très très nombreuses à me dire moi j'ai envie de, de participer à, à ces témoignages qu'on fait en ce moment parce que justement moi euh, c'est grâce à un de ces témoignages là que j'ai eu le courage de me lancer dans la formation, que j'ai passé le cap de la peur de me lancer et voilà oui. je trouve ça génial de redonner à son tour ce que nous mêmes on a eu comme, euh, comme information et voilà c'est juste du partage et c'est tout ce qu'on fait finalement dans la formation quoi génial. On, on, chaque personne peut s'identifier à une personne qui va témoigner. Il euh, y en a bon, bah, qui sont employés, voilà, elles vont se reconnaître dans un des témoignages. Il y en a qui sont à la maison au chômage ou qui sont errés, ça comme moi, qui vont se reconnaître dans ça, qui vont dire bah, « tiens, pourquoi pas, pourquoi pas, elle est arrivée, pourquoi moi je ne pourrais pas ». Voilà, donc on se reconnaît dans dans un des témoignages et moi je trouve que voilà c'est un plus qu'on peut apporter parce que ça peut aider énormément de personnes. Moi ça a été mon cas parce que franchement euh, euh, je me suis dit mon gamin il va avoir 3 ans, il va aller à l'école, qu'est-ce que je vais faire et je ne me voyais pas du tout repartir euh, dans le monde de l'industrie ou, ou autre chose avec un patron. Moi, je me suis dit non, non, non, ça c'est pas pour moi ça. Et, euh, et, et voilà, donc euh, cette formation était vraiment... Euh, voilà, elle est, elle est arrivée à un moment de ma vie où c'est que vraiment j'en avais besoin et qu'en voyant ta vidéo, voilà, j'ai dit c'est ça que je veux faire, c'est celle-là et pas une autre. Donc euh, voilà, donc je pense que... Toute personne qui fait cette formation devrait apporter son témoignage parce que ça peut inciter les gens à sauter le pas ou à mmh. se décider parce que on a toutes des craintes au début, ce qui est tout à fait normal. Surtout que maintenant, bon, il y a plusieurs formations, plus ou moins bien. Et bon, sur Internet, voilà, il y a un peu de tout, de n'importe quoi. Mais là, on sait que quand on rentre chez toi, dans ta formation, on va ressortir avec quelque chose de génial. Parce qu'on aura toujours quand même ce suivi, on fera partie de toujours de cette famille. D'ailleurs, il y en a qui sont à leur compte, et qui continuent à être là. Mais mm. C'est qu'on on est vraiment, on a plus quoi, et on a on, a, on ressort avec des bases énormes quoi. C'est on a euh, des enfin, voilà, on a des poses super quoi. Quand euh, quand euh, je vois Jennifer, oh, oh là là, c'est les poses qu'elle font, enfin, et c'est juste magnifique. Ben, les poses que toi tu fais également, c'est oh, c'est juste magnifique quoi. Voilà, c'est haché de... Quand on voit tes ongles, en fait, c'est un peu ça. C'est un haché de... C'est un tableau, quoi. C'est un peu comme le tableau d'hier, toi. Oui, d'ailleurs, je l'ai peint aussi, ce tableau-là. Ah ouais, d'accord, parce ouais. que tu fais ça aussi. Oui, ah ouais, d'accord. Oh, ben, voilà. En fait, je, donc, je suis une artiste assez complète. Je fais de la photo aussi. Je fais plein de... Je fais des dessins euh, portraits. Enfin, voilà, plein de choses. C'est d'autres passions à côté. Mais je ne peux pas tout euh, le faire de manière professionnelle. Donc ça, c'est... Ça, c'est des passions. Ok, donc euh, tu vois, je ne me trompe pas en fait. Tes hommes ouais. correspondent à tes tableaux, tu vois. <rire> oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais et, moi je trouve que ben, justement de voir Jennifer et d'autres aussi, hein, Agathe, mais aussi plein d'autres filles qui ont énormément progressé dans la formation et assez rapidement même, j'ai envie de dire, euh, je trouve ça hyper motivant de les voir toujours dans la formation, de voir leur évolution, de voir à quel point elles ont hein, de la réussite, le, le nombre de clientes mmh. qu'elles mmh. ont, comme Jennifer qui disait qu'elle peut prendre 6 euh, clientes dans la journée et si elle pouvait elle en prendrait plus parce qu'elle a une elle, je, crois que, je crois que voilà je crois qu'elle est overbookée je crois sur deux mois à l'avance c'est incroyable quoi. je veux dire quand on, quand on veut vraiment s'investir dedans quand on se donne les moyens quand on passe du temps à s'entraîner ça paye et les gens qui se disent oui mais peut-être que les autres y arrivent mais pas moi en fait, c'est simplement des croyances limitantes qu'on a soi-même. Comme toi, tu aurais pu te dire, ben j'ai pas les moyens, je le fais pas. Mais toi, tu as trouvé les moyens. Peut-être qu'après aussi le paiement 12 fois t'a aidé à ah oui. justement échelonner. Et, et justement, quand on essaye de trouver des solutions, on y arrive. Et quand on veut vraiment y arriver, finalement, quand on se donne les moyens de travailler tous les jours et que même quand il y a un coup dur, on se dit, allez, je continue. Euh, voilà, demain ça ira mieux, et eh bien c'est comme ça qu'on réussit. Et les Exactement. gens qui, qui baissent les bras ne réussissent jamais malheureusement. Quoi. Donc c'est pour ça pas. que je vous repousse tout le temps. <rire> bah, et puis il y a aussi le fait de, de la confiance en, en soi, comme, comme oui. tu parlais, qui, qui m'a aidé aussi beaucoup. Euh, c'est vrai qu'il faut pas s'arrêter au premier obstacle. Il faut croire en ses rêves et, et, et se donner les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves parce que moi c'est vrai que c'est un projet qui me tenait vraiment à coeur et, et voilà quoi j'ai dit non il faut pas que je m'arrête là et, et donc euh, et, et j'y crois parce que quand je vois euh, les personnes sur qui je fais qui, qui me disent oh, oh là, là mais ça tient trois semaines je suis bluffée je me dire en moi-même mais elles allaient où avant pour ne pour que ça tienne pas quoi parce que mm -hmm. bon bah, après je ne vois pas je pense pas faire différemment des autres, je fais une pause quoi voilà, c'est ça, c'est avec un protocole que tu nous as appris, donc bon, c'est sûr qu'il y a encore, euh, voilà, il y a, il y a pas mal de choses à revoir évidemment, mais, euh, mais elles sont contentes, quoi, elles sont contentes parce qu'elles ont des ongles, des beaux d'ongles et qui tiennent trois semaines, ouais. parce que il euh, y, y en a qui me disent « Oh là là, j'ai déjà été dans des salons euh, sceptiques euh, mais moi ça ne me tenait pas trois semaines, quoi, hein, mm -hmm. voilà, quoi. Hein. » Et puis, euh, quand elles se cassent à monde, ben, je n'hésite pas à revenir. Bon, évidemment, quand elles habitent un peu plus loin, bon, je demande un, un côté financier mm -hmm. par rapport au gasoil que, voilà, ça ne lui dérange absolument pas, et mm -hmm. je vais le refaire le ongle, et au moins, et voilà. Il y, y a aussi, c'est un petit peu, c'est pas le mot que je cherche, mais il y a un service après-vente, quoi. Mm -hmm. euh, tu vois, je suis là le après quoi voilà et ça elles aiment bien parce que je pense que dans un institut bah, tu peux attendre parce que quand il n'y a pas de il a pas de trop dans les rendez vous bah, surtout pour un ongle ils vont pas mm -hmm. sentir clinique quoi mm -hmm. donc là non, non là c'est vraiment je fais vraiment du suivi personnalisé auprès de, de, de, des personnes où je vais poser les ongles et, et elles aiment bien aussi ce côté aussi chaleureux humain et puis voilà quoi c'est pas que des clientes on va dire ah, comme dans les salons de boutique, où c'est que hop, hop, voilà. Ouais. Mal si dire, mais voilà, c elles aiment bien ça aussi, ce côté-là. C'est ultra important en ce moment l'humain, parce que justement, ah. on, on est dans une société qui est tellement, tout doit aller vite, tout doit être mis, tac, tac, tac, et en fait, on ne laisse plus vraiment important. de place euh, aux sentiments, à tout ça, et on est tout le temps stressé et tout, alors que logiquement, on devrait vivre beaucoup plus cool et tout, et surtout la chose pour moi la plus importante au monde, c'est l'amour, quoi. Et si, si on est là pour les autres, forcément, on reçoit en retour. Et ce qu'on reçoit, c'est juste génial. Quoi. Moi, j'avais aussi des clientes extraordinaires qui, qui, des fois, me prenaient dans les bras, me disaient « Mais Nathalie, même si tu faisais plus les ongles, je viendrais quand même encore te voir. » D'ailleurs, j'en ai encore qui viennent et tout, euh, qui sont devenus des amis. Et je me dis, voilà, si, si j'avais été euh, voilà comme euh, les petites chinoises qui font tac, tac, tac, l'une derrière l'autre... Et... <rire> Ça aurait pas été la même chose, j'aurais pas eu la même relation, quoi. Parce que une relation avec la cliente, c'est super fort, quoi. Moi, moi j'étais vraiment la confidente, la, la personne à qui on peut tout dire sans tabou. Alors j'en ai entendu, hein. Mais bon, voilà. Mais, euh, mais, mais c'est génial, quoi. Enfin, moi, j'adorais ce, cette relation intime avec une seule une personne. Et puis, pareil, moi, quand elle revenait pour un ongle, parce que ça arrive de se casser un ongle, moi aussi, je lui revenais. Euh, le plus vite possible parce que voilà ça peut arriver mais euh, en général c'est vrai que ben, surtout si tu utilises les produits en les ongles tiennent normalement six semaines même. Donc euh, après... j'ai pas encore testé tes produits oui. parce que bon au niveau budget oui, oui voilà je suis assez série. Oui, Donc oui, pour l'instant je m'entraîne euh, voilà avec mes moyens financiers oui. mais euh, dans l'avenir je compte bien utiliser tes produits parce que ils ont l'air d'être très très très bien. Ben Donc, si, euh, ouais. voilà assez sérieux. Si ça tient déjà trois semaines avec d'autres produits, tu vas voir que ça va tenir six semaines avec Earnels. Bon voilà, ça fait peu que tu t'imagines. Ouais. <rire> Mais euh, c'était cassé quand même un nom, elle a quand même été au bois avec les ongles qu'elle avait. Ah oui. Donc, elle m'a dit, écoute, euh, quand je suis allée au bois, j'ai ben, dit, écoute, t'as fait le test. Hein. Là, c'était le test crash, comme on appelait. Hein. Mm -hmm. euh, elle me dit, écoute, j'ai quand même été au bois. J ai, j ai, au début, j'étais un peu réticente. Et après, je me suis dit, bon, faut quand même que j'aille aider mon papa. Et, euh, ai dit, elle a été au bois. Elle me dit, écoute, mes ongles ont tenu toute la durée. C'est juste qu'elle s'est coincé le doigt entre deux bouts de bois mm -hmm. et l'ongle s'est carrément retourné. Mm -hmm. Donc là, c'était vraiment un, un crash test mais le doigt euh, a morfli. Mais l'ongle voilà l'ongle est parti, euh, donc je lui ai refait, mais elle m'a dit j'ai deux voix. Oh, je n'en revenais pas. Quoi. Ouais, Ils oui. ont tenu. Mm -hmm. Ah ben, dit, ben oui oui. Ben, moi, j'ai fait, tout fait, mes mes... <rire> ben, fait les des gros travaux de ma maison. Euh, j'ai déblayé des gravats, j'ai déblayé... Attends, je vais te montrer un mur en pierre, là derrière, euh, juste là. <rire> tu ah, vois oui le mur ouais, ben, le... Ah, Oui, c'est le... C'est le mur de la maison, et en fait, c'est moi qui l'ai déblayé, enfin, qui l'ai entièrement. Euh, j'ai tout fait, quoi. Donc, avec, oh là euh, là. avec euh, un genre de petit marteau piqueur, comme ça, j'ai tout enlevé, et ensuite, j'ai ah gratté chaque pierre, pierre à gras, la maison. Tu as, voilà. as cassé ce qu'il y avait pour laisser les, les ouais, pierres apparentes. C'est ça, même oh. une, une machine, en fait. J'ai fait ça à la machine. Ah, le marteau piqueur, là. Ouais, ouais. Non, je sais plus du comment tout. ça s'appelle, mais ouais. Ouais, ouais, Ah, mais moi j'ai déjà tout fait. Mais euh, j'ai adoré le faire. Mais par contre, je l'ai fait avec mes ongles et, euh, et nickel. Rien n'a cassé, quoi. Bon, ça date déjà mais un mais, petit peu. Hein. Non, mais les gens en fait pensent que quand tu as des ongles bah, comme toi, hein, mmh. comme nous d'ailleurs, on... ils croient qu'on oui. ne fait. Voilà. Enfin bon, les tiens sont, sont largement plus longs que les miens. Enfin, moi, j'ai commencé petit et puis toi, plus ça va oui. et, et, et plus, plus ils sont plus longs. Moi, j'adore. Hein. Ouais. Enfin. Je, je suis devenue accro à ça. Quoi. Mmh. Alors euh, ils croient qu'on ne fait rien, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'on ne fait pas ça. la vaisselle, on ne fait pas le ménage, on s'occupe de rien du tout. Ils croient qu'on ne fait rien. Ici, si, mais on fait pareil que tout le monde, ouais. sauf qu'on a les longs ongles et puis qu'on les entretient et puis voilà. Mmh. Mais c'est une habitude à prendre. Mmh. C'est clair que bah, ceux qui tronquent les ongles, euh, voilà, nous, on, nous personnellement, on dirait. Oh, Comment ils font, on peut pas, quoi. C'est ça. Donc euh, voilà, c'est une habitude. Mmh. Et puis, mais, mais, on, mais on fait tout, on fait tout. Comme vous, hein. vous inquiétez pas, je leur dis, on fait le ménage. Oui, <rire> tout à fait. Mais ouais, c'est quoi. Voilà, quoi. Mmh. Mais c'est assez marrant, quand même, quand j'ai ce genre de réflexion. Oh, on me l'a déjà dit plusieurs fois oh, je vous fais rien, ta... Si, si, si, mmh. je fais tout. Hein. Mmh. Donc, euh, alors, quand tu soit les coups de lime, je ne te raconte pas la pause. Oh. Elles sont dans un état. Moi, je pense qu'il va peut-être falloir que je mette des gants. Oui Parce oui. Parce que les codes limes bah, sur euh, les ongles. Euh... Il existe même en fait des, des sortes de petits sparadrapes que tu peux mettre dessus et ça évite justement que ça ça te, ça te lime tes propres ongles. Ah c'est pour ça les les, les je l'ai oui. déjà vu. Oui oui. Mais je ne savais pas c'était pour ça bah, quoi. Et voilà. Ah, ah, Ok, oh, voilà. bon, alors j'aurai encore autre chose aujourd'hui, tu Et vois, ben voilà. oh, non, je ne savais pas, ah, je ne savais pas que c'était pour ça en fait. Si. Ben voilà, on en apprend tous les jours. Ah hein. oh, oui, effectivement, oui, ouais. on en apprend tous les jours, mm -hmm. oui. Ok, super. Par contre, euh, on va peut-être, euh, c'est vrai qu'on discute beaucoup, euh, on va peut-être passer juste à la suite. <rire> mais, je à ouais. alors, juste deux petites questions pour, euh, pour finir, parce qu'on a déjà bien, bien discuté ensemble. Euh, peut-être juste, bon, tu l'as déjà dit, euh, grosso modo, mais voilà, qu'est-ce que tu penses de, de moi en tant que formatrice voilà, Si, si j'ai des choses à rectifier, des, des choses à améliorer, ou ce que tu aimes, ou ce que tu n'aimes pas euh, bah, écoute, non, non, euh, franchement, ne change rien, euh, reste comme tu es, euh, la présentation de, de ta formation, elle est juste au top, donc, euh, euh, non, rien n'a changé. Euh, franchement, euh, euh, rien qu'en te voyant, en t'écoutant, euh, de parler de, de ta passion qui est ton métier, évidemment, euh, moi, je me suis reconnue en toi, et, et franchement, euh, non, non et, et, ta plateforme au niveau de la formation est juste euh, géniale. Euh, en plus, là, récemment, tu nous as dit que tu allais rajouter des vidéos. C'est-à-dire que les vidéos que tu avais mises sur YouTube, donc tu vas les rajouter dans la plateforme de la formation. Donc là, ça va être juste génial parce qu'on aura tout au même endroit. Donc, c'est une idée formidable. Donc, euh, non, il bah, n'y a rien à changer, quoi, parce que… Euh, voilà, voilà. Et en plus de ça, je vais rajouter encore des exercices dans la plateforme aussi. Ah donc, oui en plus, oui, c'est vrai, j'avais ouais. oublié, c'est ouais. bien de le dire que j'avais oublié. Donc <rire> euh, voilà, tu vois, donc ça sera encore ultra complet ouais. Donc il euh, bah, y a rien à dire. En, en fait, depuis que j'ai lancé la formation, j'ai plus que doublé le volume de cette formation de, de base. Et, euh, et pourtant, elle est toujours au même prix. Hein. Donc, vous avez profité en fait comme d'une deuxième formation presque gratuite parce que celle-là, souvent on me dit « oui, mais moi j'ai déjà la formation de base, j'ai déjà fait une semaine, deux semaines, trois semaines ensemble. » Je dis « mais même en ayant fait trois semaines, même un mois, même deux mois ensemble, il n'y a pas tout ce qu'il y a dans cette formation-là puisqu'on voit la partie clientèle, la partie entreprise euh, et vraiment au niveau de… De la pratique, on voit beaucoup de choses et en plus, on a les, les, les défis, tout ça, pour, pour s'entraîner. Euh, et je dis même, si vous avez déjà fait la base, celle-là, elle équivaut pratiquement à une base plus perfectionnement parce qu'on va loin ah oui. quand même dans la formation de, de base. quoi. Mais ouais. moi, ce que j'ai bien dit aussi, c'est vrai que ça m'a incité aussi à la faire, mmh. euh, c'était aussi tout au côté entreprise. Ouais. Tu vois, tu avais la, la, tout ce qui était, euh, on va dire, pour les poses, les ongles, les choses comme ça. D'accord Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y avait aussi tout le côté entreprise. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui voulaient se mettre à, à son compte, c'était une clé en main. Et ça, moi, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, voilà, euh, bon, tu vas t'entraîner en tout ce qui concerne pour les ongles, poser les. Enfin, voilà, euh, on va dire le côté pratique. Donc, mettre euh, voilà, en pratique tout ça là tout ce qui est théorique au niveau euh, d'hygiène et tout ça, mais tu as aussi tout ce qui est euh, entreprise. Donc euh, tu, tu vas savoir euh, donc comment tu vas pouvoir te mettre à ton compte euh, les papiers euh, que tu vas faire. Donc en fait on va en fait on, on comment je vais dire ça C'est euh, on, on va bénéficier en fait de de tout ton savoir de plusieurs années en arrière en, en l'espace d'une heure, quoi, hein, en, dans une vidéo, voilà, et bien, de tout ça, de toutes ces années d'expérience, et ben nous, tu nous la portes sur un plateau, euh, c'est-à-dire, voilà, comme ça. Donc, euh, on n'a plus à se casser la tête, quel papier qu'il faut faire, oh mon Dieu, c'est vrai, quand on monte une entreprise, oh mon Dieu, on s'arrache la tête, hein, on est bien d'accord, hein, euh, voilà. Euh, donc, c'est assez compliqué, euh, mais là, non, c'est vraiment une clé en main, quoi, c'est totalement ça. Et donc, je trouve ça vraiment génial. Quoi. Parce que tu as vraiment euh, le, le côté, euh, tout ce qui est les poses, les ongles, et après, pour monter ta boîte. Donc, tu as tout d'un seul coup. Quoi. Mmh. Et ça, c'est. Les autres formations ne le font pas, hein, ça, du tout. Hein. Oui. Donc, la unique tu, tu, tu en son genre par rapport à ça. Donc, la personne qui veut vraiment se mettre à son compte, là, c'est vraiment la formation clé en main. Et à un budget, on va dire, des en toute concurrence. On hein, est d'accord. Donc, vrai. voilà. J'ai encore parlé. Euh, donc, ce matin, j'avais fait un autre témoignage euh, d'une fille qui vient de, de La Réunion qui disait que là-bas, pour trois euh, semaines, ça équivalait à euh, 2800 euros pour trois euh, pour oh semaines de formation. Ouais. Et donc là, pour cette formation-là, elle revient à moins de 1000 euros. Donc... Euh, Paiement en 12 fois, ça revient à 91 euros par mois avec les frais donc de paiement en plusieurs fois. Ah, euh, donc, ah ouais, mais... Et pour 6 mois, quoi, minimum 6 mois. J'ai il n'y a pas photo. Hein. Y a pas photo quoi. Donc c'est vrai que je pourrais augmenter le prix, mais pour l'instant, je le laisse comme ça. On verra peut-être par la suite. Mais voilà, je préfère rester comme ça et puis euh, contribuer euh, au fait de, de changer des vies parce que pour moi, c'est tellement plus gratifiant que, que l'argent, c'est... Moi, de, de voir, voilà, des, des sourires, de, de changer des vies, mais pour moi, ça, ça change ma vie à moi parce que ça me donne un vrai but à ma vie et c'est juste magnifique. J'adore faire ça. J'adore. Ah, mais c'est vrai que ça, ça nous change la vie. Ça, c'est oui. clair que moi, personnellement, je prends pas mon expérience. Moi, ça m'a ça changé la vie. Oui. Et, et je sais que, que je vis dans la bonne direction et c'est vraiment ce que je veux faire. Et, et après, donc ouvrir... Euh, ouvrir euh, me mettre à mon compte donc euh, quand euh, je euh, quand je pourrai bon pour l'instant au début je ferai du domicile mais après donc euh, ça sera vraiment euh, à mon domicile ça sera chez moi et je le ferai euh, chez moi mais euh, me mettre à mon compte et tout ça c'est moi oh, bon, je trouve ça trop trop bien quoi c'est tu tu peux gérer ton planning comme tu veux tu peux voir tes enfants comme tu veux. c'est enfin, voilà, Tu gères ton planning comme tu veux. Tu veux te travailler dimanche Il ben, n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mais euh, je veux dire, quand tu es dans la vie active normale, ben, ben, voilà, tu es obligé de. Tu es un mouton, quoi. Tu es mmh. obligé de, ben, de, de suivre les règles du patron, de venir quand il le veut. Tu as un trou, ben, tu te rappelles, tu obligé d'y aller, même si tu pas de famille ou peu importe. Enfin, voilà, c'est des contraintes, quoi. Alors que là, quand tu, quand tu es ton propre patron, c'est contraintes ah ben, tu ce ton-dessus-là. C'est toi, toi qui te, qui te fais ton planning. Ce n'est voilà, pas du tout la même vie. Voilà. Exactement. C'est génial. Peut-être juste... Bon, J'allais te poser la dernière question, mais en fait, tu as un peu répondu. Euh, déjà, qu'est-ce qu que tu aurais à dire à quelqu'un qui maintenant actuellement a, a vraiment peur de se lancer, mais qui aimerait faire ça mais qui se dit « bon, j'hésite entre un centre, ou alors euh, aller chez Nathalie, ou peut-être un autre, une autre formation à distance », qu'est-ce que tu, tu leur dirais Alors, moi je leur dirais qu'il n'y a pas d'hésitation à faire ta formation plutôt qu'une autre, parce que premièrement, euh, on, on peut gérer la vie de famille, donc avec la formation, donc euh, c'est un... Euh, C'est un complément que on, on adapte par rapport à sa vie familiale et il n'y a pas de contrainte en fait. C'est, on, on fait euh, le, le temps qu'on veut. On veut faire qu'une heure, on fait qu'une heure dans la journée. Si on veut faire trois, quatre heures, 4 heures dans la journée, on peut. Euh, notre, moi, mon fils, quand il fait la sieste, et eh ben, par exemple, voilà, je peux regarder le vidéo, faire une pause, peu importe. L Autre jour, il était à la sieste, j'ai fait une pause quoi. J'ai fait une réverse quoi. Donc une pause en réverse. Donc euh, voilà quoi. C'est. Et puis aussi tout ce qui est le côté euh, euh, clé en main, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est vraiment une formation qui est ultra complète, aussi bien théorique que pratique, que aussi les conseils, parce qu'il y a aussi le, notre, notre grande famille URL. Donc c'est vraiment... Tu as pensé à tout, à nous suivre du début jusqu'à la fin quand on va s'installer. Donc je trouve que c'est une... Et ça, cette formation, on la trouvera nulle part ailleurs. Et pourtant, crois-moi, en six mois, j'ai fait le tour de tous les centres. Et même les grands réputés qui avaient grosses lettres sur Internet. Hein. Je ne citerai pas de nom. Mais j'ai regardé les prix, ceux qui proposaient également. Donc moi, ça ne me correspondait pas du tout. Donc, euh, ta formation, on la retrouvera nulle part ailleurs. Elle est ultra complète au niveau théorie, pratique, le suivi, le suivi génial. On est dans une famille où c'est clé. Les, les personnes sont bienveillantes, elles ne vont jamais te critiquer. Elles te, elles te disent les points qu'il faut améliorer, mais tout en, en gentillesse. C'est vraiment voilà quoi. On t'encourage, même si euh, tu as, as fait une pause catastrophique, hein, ce qui nous est tout arrivé au départ, c'était une catastrophe. Hein, et bien non, elle te remonte le moral. Entraîne-toi, tu vas y arriver, voilà. Et c'est ce qu'on se dit à toutes et à tous, parce que maintenant il y a Aurélien. Exactement. <rire> Mais voilà, et après tu as en fait après tout ce qui est côté entreprise. Et on te dit même la clé en main de monter ton entreprise. On te donne, voilà. Je veux dire, tout est sur un plateau d'argent, tu as tout, tout, tout dans cette formation. Elle est ultra complète, donc euh, n'allez pas voir ailleurs, venez chez Nathalie, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs, quoi. Voilà, ne perdez merci. pas de temps. Merci <rire> beaucoup. Je <rire> sais plus quoi dire. C'est génial, merci, t'es... Waouh, <rire> super. Ah, Et moi, je le ressens comme ça, en fait, hein. parce que c'est vrai que... Euh, j'ai, pendant six mois, j'en ai fait tellement de formations que j'ai regardé les prix. J'en avais même baissé les bras. Je me suis dit, bon, laisse tomber, quoi. C'est pas du tout ce que, voilà. Moi, je voulais pas repartir à l'école parce que, en fait, c'était un peu ça. C'était théorie, théorie, théorie. Voilà, c'était école, école, école. Moi, j'ai jamais été école, école. C'était pas trop mon truc. Je me suis dit, non, mais moi, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas vraiment ce que je recherche. Et quand je suis tombée sur ta formation, euh, ah, je dis « mais non, mais c'est ça, moi !» Moi, je dis « c'est vraiment ça qu'il me faut, quoi !» Et je dis « ouais, voilà, tout est réuni, euh, côté euh, théorie, pratique et entreprise, je dis « ah non, c'est celle-là qu'il me faut !» Donc, voilà, Donc, euh, j'ai sauté le pas, et franchement, ah. je ne regrette nullement. <rire> c'est génial Bon, bah super j <rire> Voilà, je crois qu'on a fait vraiment le, le tour de la question, hein. Je pense que tu as, as vraiment bien, euh, bien donné ton avis. Je pense que ça va aider énormément de, de femmes dans ton cas qui justement se posent ah oui. la question « Qu'est-ce que je dois faire maintenant J'aimerais le faire, j ai, j ai, je sens que j'ai cette passion, je sens que j'ai envie de oui. le faire, mais j'ai cette peur qui me bloque. » Et je pense que là, ton témoignage va vraiment, vraiment les aider à, à se décider et à prendre la bonne décision. Ben, surtout en fait, quand on est dans mon... enfin voilà, quand on est au RSA, c'est compliqué parce que on a vraiment un très très petit budget qu'il faut, voilà, jongler, voilà, on sait bien que la vie de tous les jours n'est pas facile, hein, avec les prix qui augmentent, l'essence en plus, n'en parlons même pas, quoi. Euh, c'est très compliqué, mais je, euh, voilà, je, je tenais quand même à leur dire que malgré ça, quand on a une passion, quand on a un but dans la vie, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et tu offres tellement de possibilités à ce qu'on puisse arriver justement à notre passion avec ce côté de 12 mois en payant 12 mois. Franchement, c'est génial. Quoi. Euh, payer par petite mensualité, euh, franchement, par rapport à notre budget, c'est très faisable, largement très faisable. Donc, voilà. Ouais. Donc, sans hésitation, la formation de Nathalie, sans hésiter. Super Et puis, c'est vrai que comme j'expliquais aussi, c'est possible après de demander des participations au niveau des, des modèles et ça permet aussi de financer après la formation et les, et les produits. Comme, voilà. Celles qui se demandent, voilà. oui, mais comment, comment faire Je n'ai que, euh, je ne sais pas, peut-être 5 euros à la fin du mois. Comment je vais faire ben, C'est possible de, euh, de financer la formation avec, euh, avec les modèles simplement. Il suffit d'en prendre une par semaine. Et de demander 25 euros, par exemple, et puis ça, ça autofinance la formation. Quoi. Ah ben, moi, euh, je vais te dire, euh, moi je demande 30 euros et ça ouais. passe ah ben très voilà. Très hein. ouais. peu. Je demande 5 euros pour la participation par rapport à l'essence. Là, c'est pareil, euh, ils n'ont aucun problème par rapport à ça. Attends, avec le niveau de la vie, on est bien obligé, l'essence a augmenté. C'est voilà, affolant. Quoi. Okay. Donc, euh, c'est tout à fait logique. Et puis, bon, elles voient bien le travail que je fais. Donc, euh, pour elles, il n'y a aucun problème. Mm. Et puis, bon, si ça leur posait problème, bah, je ne pense pas que le bouche à oreille que ça fait actuellement marcherait. Quoi donc euh, non, je suis très contente, et puis euh, et puis bon, par rapport aussi à mon entourage, par rapport à ce que je vois des autres prothésistes, mais qui sont de métier, pas. il y en a qui sont pas délibérés, je ne sais pas, mais bon, sur leur compte, c'est pas marqué prothésiste angulaire, donc euh, elles mettent des annonces, elles font les trucs, qu'elles sont pas de carrière, bon, euh, voilà, bref, et moi je suis en dessous, hein. donc euh, eux sont largement au-dessus, et bon, euh, voilà, quand je vois les, les poses qu'elles font par rapport aux photos qu'elles mettent, Ouais, je n'ai pas trop de complexe par rapport à ça, quoi. Voilà. donc euh, je suis assez contente de, de ce que je fais actuellement et puis je me dis que voilà, euh, plus ça va aller, et puis, plus ça sera mieux et puis, euh, et puis je m'évanouis, donc euh, les, les, les personnes le voient. Quoi. Oui. Donc voilà, puis j'ai un très bon feeling aussi avec elle c'est vrai que ouais, ça va. Donc, au début, c'est vrai qu'on est un peu réticente, on se dit, voilà, on va arriver chez la personne, comment on va être accueilli comment ça va se passer, mais bon, non, ça va, franchement, euh, voilà, je suis assez ouverte d'esprit, je suis assez, voilà, je ne suis pas trop timide, ça va encore, donc, euh, non, c franchement, c'est un métier que j'adore. Et très, très souriante aussi, et ça fait vraiment plaisir Okay. Ah ben, c'est tout le temps. Ça. Ah ben si, si t'étais si ma styliste angulaire moi j'adorerais parce que voilà moi quelqu'un qui est souriante comme ça ça me donne vraiment envie quoi. C'est super. Ah, moi je suis toujours sourire. Hein. Mais quand ça va pas j'ai toujours le sourire. Oui, donc, ouais. euh... bon, de toute façon ça sert à rien de faire la tronche De toute façon la vie déjà c'est morose comme ça donc euh, c'est bon quoi. Oui exactement, t'as bien raison. <rire> et bien je te remercie vraiment énormément pour ces témoignages. Hein. Euh... Ah ben, hein c'est super. <rire> voilà. On a vraiment euh, moi, parlé de beaucoup moi, de choses. Moi, je suis contente de l'avoir fait, dans tous les cas. Et eh ben voilà. Parce que, voilà, je me dis, y a plus, voilà, si, ça peut, euh, si ça peut décider des personnes à sauter le pas par rapport à, à, aux questions financières et qui sont dans la situation, euh, je me dis, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup entendu sur, euh, sur tes formations, des personnes qui étaient euh, au RSA, donc qui avaient sauté le pas. Donc je me suis dit, si, si mon témoignage peut en décider une ou deux hein, de sauter le pas, ben je me dis que elles à leur tour, ça leur changera la vie, mmh. et puis qu'elles elles le feront, elles le transmettront à d'autres personnes. Et, et je me dis que voilà même ceux qui ont des petits budgets, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. On a des rêves dans la vie, il faut aller au bout de ça. Mmh. Et même si le, par, par moment voilà euh, je veux dire, on traverse une période où c'est que voilà, euh, euh, non, il ne faut pas se décourager, il faut, voilà, il faut se motiver. Et puis, euh, le costé budget, ça n'a pas d'incidence. Exactement. <rire> c'est génial. Tu as une philosophie de la vie que, que j'adore. Parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et, et je trouve ça top. Génial. <rire> ah ben quand je te dis que je me suis reconnue en toi, c'est ben que voilà. oui, je me suis reconnue en toi. Mm -hmm. ouais. Exactement. <rire> C'est top. Bon, je te souhaite encore une très très belle journée ensoleillée. Hein. Bah ben, toi aussi Nathalie. Puis merci, merci beaucoup parce que ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te parler toute seule. Oui, exactement. <rire> ben, moi aussi. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion. Donc euh, du coup, euh, ça c'est génial et ça m'a fait plaisir. Donc voilà. Moi aussi, énormément. <rire> à très vite alors. Merci, au revoir Nathalie. Bonne journée. À toi aussi. <rire>